Et tu peux te faire baiser des fois par des gens que, que tu im, imaginerais jamais qu'il va te baiser. Mais jamais, genre c'est même pas une éventualité, tu vois. Et, et, et c'est lui qui va te baiser. Et, euh, et ce que je recommande beaucoup aux gens, c'est d'avoir peu d'amis, mais d'avoir des amis sains et un noyau assez resserré, se fermer un petit peu au reste du monde. DkR à la prod.